D'où l'idée de la plateforme sparknews.com où on agrège en fait, euh, tous les reportages, des vidéos sur des initiatives euh, positives et à partir desquelles les journalistes peuvent s'inspirer pour euh, faire des sujets. Et donc voilà, nous l'idée c'est de, de, de mutualiser cette veille, hein, cette, euh, ce sourcing pour le proposer à tous les, à tous les médias gratuitement, pour qu'ils ensuite ils, ils puissent faire leur, leur travail d'enquêteurs, de, de journalistes et traiter ces sujets chacun à leur façon avec leur angle. Je fais de la conduite du changement des médias, c'est-à-dire que euh, j'essaie de les faire passer d'un point A où ils parlaient surtout des problèmes, à un point B où ils parlent de façon plus équilibrée des problèmes et des solutions. Et en fait j'ai appliqué la méthode de la conduite du changement d'entreprise, en fait, euh, où on a analysé les freins, c'est-à-dire pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des, des solutions,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 Le patron de la presse, qui est le plus gros journal francophone au Canada, qui est plus gros même que le monde, nous a dit Avec Spark News, on se sent moins seul. Et ça, ça a été vraiment. Ça m'a beaucoup touché, parce que je me suis rendu compte que même un grand patron de presse, il a besoin de sentir que même si lui, il y croit, il a aussi ses pères qui y croient, il y a d'autres personnes qui y croient, et du coup, il peut y aller encore plus. On permet de créer un mouvement. Où tout le monde y va, euh, j'allais dire, euh, c'est l'effet d'entraînement en fait. Voilà, il y en a plus de 1500 sujets aujourd'hui et ça ne fait que continuer puisque c'est en mode collaboratif, donc dans le monde entier, des gens euh, postent des, des, des vidéos qu'ils ont trouvées sur YouTube, CNN, TF1 ou ailleurs, ou Chamango ou d'autres. Et, euh, et donc ça nourrit comme ça la, la, base, la base de données de, de sujets. me plaît, c'est de valoriser ce que font les autres. Toutes ces histoires, euh, elles m'ont touché et j'ai envie de les partager, j'ai envie de les, de les faire connaître à d'autres, de donner envie à d'autres de, de vivre ce genre d'expérience, de s'engager. Ça peut être très simplement euh, au quotidien ou même simplement euh, en ayant une famille et en, en l'élevant le, le, le mieux possible. Ou euh, certains qui s'engagent de façon beaucoup plus euh, durable, beaucoup plus euh, forte à travers leur métier. Et voilà, c'est ça moi que j'ai envie de, de transmettre, c'est cette, cette joie de l'engagement, cette joie de créer, cette joie d'innover. La joie de découvrir sur notre plateforme un projet magnifique. On se dit, mais c'est génial ce qu'ils ont inventé, c'est formidable. La joie de, de le voir apparaître dans tous les journaux avec qui on est partenaire. C'est ce pouvoir créateur des multiplicateurs, des médias qui m'a touché. Et je me suis dit comment on peut l'amplifier, comment on peut aider les médias à aller encore plus loin. Tout a commencé à l'occasion d'un tour du monde de l'espérance, où l'idée c'était d'aller découvrir le monde à travers nos yeux et pas ceux de la caméra du JT de 20h, qui avait tendance un peu à me déprimer. Donc on est parti avec deux copains faire ce tour du monde. On a passé en tout, peut-être deux ans, à chercher et à rencontrer ces projets. Et il y a énormément de projets à côté desquels on est passé. On a découvert que même pas 1% de tout ce qui existe et parfois on est passé dans des dans des villes où il y avait des projets formidables et dont on n'a même pas entendu parler alors que c'était notre, notre job en fait et donc je me suis dit mais, mais si nous on est passé à côté de plein de choses le, le, le monde entier le le, le, le le grand public passe à côté de toutes ces choses là alors que les catastrophes on, on, on les prend en, en pleine figure tous les jours euh, dans, dans les médias. Et quand on est rentré, on a écrit un livre qu'un éditeur nous a commandé. Le bouquin est, est sorti dans les meilleures ventes, ce qui n'était pas du tout prévu parce qu'on n'était pas des grands écrivains. Et là, on s'est dit wow « Waouh <rire> !» Il y a une attente en fait, du public qui veut qu'on leur parle de ce qui marche, des, des solutions, des initiatives positives. Et euh, à notre petite échelle, ce qu'on a fait, les médias peuvent le faire à grande échelle. Donc Certains le font déjà. Mais on s'est dit, euh, pourquoi pas continuer, amplifier ce, ce, ce mouvement. Dans cet univers, on rencontre le meilleur comme le pire. Et donc il y a eu des gens formidables euh, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Euh, D'autres qui étaient plus intéressés euh, et qui du coup ont été grains de sable euh, dans, dans, dans, dans l'écosystème. Et ça a été très compliqué à gérer. Euh, et voilà, malheureusement, euh, l'homme n'est pas toujours euh, euh, dénué d'intérêt et il faut savoir voilà, avec qui on travaille et, et si c'est des gens qui, qui en fait cherchent d'abord l'intérêt commun ou, ou finalement euh, l'intérêt commun mais, mais, mais aussi leur intérêt personnel et, et le jour où il où, où, où y a des choix à faire, euh, il faut que ce soit des gens qui choisissent l'intérêt commun d'abord.